Il était tout à fait possible de t'enrichir sur internet en t'abonnant à des chaînes YouTube, en visitant des pages internet et en t'inscrivant sur certains sites. Alors si tu veux savoir comment moi je fais, je t'invite tout de suite après le générique. C'est parti Donc, le site que je présente aujourd'hui s'appelle Pico Workers. Voilà. Mais avant que je commence la présentation, même, même, alors s'il te plaît, prends juste 5 secondes. 5 secondes pour aller liker la vidéo. Juste 5 secondes, tu cliques sur le bouton liker et c'est bon. Voilà, une fois que c'est fait, on commence ici. Donc, Pico Workers, c'est quoi C'est un site qui te permet d'avoir, de faire du cash en faisant des petits cash, là, small jobs, en likant des vidéos. Oh ensemble et ainsi de suite et ainsi de suite mais avant de commencer même à vous montrer comment j'ai fait pour gagner de l'argent ici je vais vous montrer combien j'ai déjà gagné et combien j'ai déjà pu retirer parce que c'est pas un site, pas un faux site c'est pas, pas un scam c'est un site tout à fait vrai. donc je vais me rendre dans l'onglet withdraw voilà et là vous pouvez constater que j'ai fait voilà ça date quand même hein, c'est 25 novembre 2018 j'ai fait un retrait de 5 dollars 45 Via mon adresse Dogecom. voici mon adresse Dogecom, ici. Voilà, j'ai fait le retrait et je l'ai reçu sur le site Coinpot Et voici, il est arrivé un peu plus tard, voilà, parce que ça fait, je crois que c'est 10 jours, oui, 10 jours avant le paiement. Voilà, ici le 8 décembre, j'ai reçu 2018 Doge. Voilà, exactement 2018 Dodge. Et j'ai encore encore fait un autre retrait à partir du site de ce site. J'ai retiré 2000 DodgeCon que j'ai transféré euh, via mon compte EXD voilà pour ceux qui sont en Afrique et qui se je pas seulement même en Afrique hein. pour c'est tout être quatre fois voilà qui aimeraient avoir leur argent de, de cette façon avec leur devise voilà là 2158 francs c'est voici la trans la, trans, la transaction des de 2000 dollars ici. ça m'a donné 2140 francs ce qui est pas mal vu que un dollar comme aujourd'hui c'est voilà 2000 dollars points par an 2000 c'est 2201 francs j'ai reçu 2140 francs de juste en, en likant des pages ou en copiant des pages, en les ouvrant en, en faisant des trucs simples. Quoi, je vais vous montrer, c'est hyper simple. Alors, vous avez, vous, vous, vous avez vu, par exemple un aperçu des tâches que j'ai déjà eu à faire et à finir. Même. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup de tâches, beaucoup de tâches. Voilà, des visites. Bon, là, ce sont des tâches que l'employeur a envisagé, mais ça n'arrive pas très souvent. Donc, voilà beaucoup de tâches réussies beaucoup de tâches réussies c'était principalement les, les visites ici. Voilà. donc ce que je vais vous montrer maintenant c'est donc comment exactement je fais pour gagner de l'argent ici Alors je vais cliquer sur small jobs en a aussi euh, ongoing jobs et tout le reste hein. vous aurez le temps de vous-même découvrir vous-même découvrir le site quoi c'est ce sera à vous à votre avantage là je vais vous, vous montrer comment on va. Bon, on va prendre quelques petits trucs là-haut. Par exemple, prendre ça, visiter le website. Voilà, vous avez là le nom du job, le paiement, le nombre de tâches euh, maximales et le nombre de tâches euh, déjà euh, effectuées. Alors, moi, voilà, bon, je vais essayer de faire ça. Juste 2 centimes, ça va être facile. Je descends, je descends. Bon, je ne vais pas m'enregistrer, ça va me prendre un peu de temps. Euh, je vais essayer de prendre euh, un abonnement à YouTube, par exemple. Voilà. Par exemple, là, un abonnement YouTube, on ouvre dans un nouvel onglet. Donc, comment est-ce que ça se présente Voilà, par exemple, pour le cas de la visite du site. Ce que vous avez à faire, vous commencez par regarder, toujours ici, là, dans la tête, voilà, pour savoir si le job est OK pour votre, votre pays. Pourquoi Parce que c'est vrai que la plupart des jobs qu'on propose ici sont accessibles à tous les pays, mais il peut y avoir des pays euh, exclus. Voilà, comme vous avez ici là, vous avez la liste des pièces. Okay. Donc comment faire le job Vous suivez juste les instructions. Alors on te dit, va sur ce site, euh, trouve la seule publicité, trouve, en bas à gauche, en bas à gauche, et tu cliques sur la publicité. Ensuite, comme preuve, ce que tu fais, c'est de, de dire à propos, de parler de, de la publicité. Excusez-moi, je, je pouvais moins traduire en anglais. Voilà, tu dis quoi par le publicité et tu mets l'URL de la publicité. bon je vais vous montrer ça, c'est facile. Donc, si tu n'as pas intéressé, tu cliques juste sur notre investe in job, ça va te remettre sur la page des, des small jobs. Mais bon, je vais faire ce travail, donc j'accepte le job. Bon, je vous conseille de, de copier déjà ceci. alors voilà, je vais copier. Donc, mes réponses euh, à l'emploi soient plus, plus faciles à lire pour lui. Ok. Donc, je m'en vais sur le site. Alors voilà, je vais ici et on coupe, on passe. Bon, malheureusement pour nous et pour lui, son site de même, ne marche pas ici. Voilà, donc je vais arrêter ce travail, arrêter ce travail et je vais en choisir un autre notre choice de on choisit un autre voilà, visite website toujours voilà ici c'est un peu plus simple, vu qu'on a juste à visiter visiter les pages, c'était voilà, quatre postes et à chaque fois copier des donc on fait la même chose encore et puis on peut la citer de n'importe quel post. Donc okay, il pas trop sur le pas trop sur mon autre truc, carte de post qui de post qui a demandé parce qu'ici vous voyez bien, vous voilà. êtes trop, vous êtes trop, vous vous êtes trop, vous les trop, vous êtes trop, vous êtes trop, vous êtes trop, Le même déjà ouvert. Ok. Voilà, le site s'ouvre. On va cliquer sur le premier lien qu'on voit ici. Normalement, c'est ça, et vu qu'il n'y en a pas d'autres. Ok, donc une fois sur son site, il nous a demandé de visiter quatre postes et de copier euh, les lien de deux publicités. Voilà, donc on va déjà commencer par cliquer sur les deux publicités. Voilà, cette publicité-ci et celle-là. Okay. Donc on attend d'abord que les chiffres chargent correctement. Cette publicité-là, celle-ci. Voilà, vous pouvez faire comme moi là, vous, vous ouvrez dans un autre onglet pour qu'il soit plus rapide pour vous. Et concernant ces sites. On en fait 4 ici. 1, 2, 3, et le quatrième, Voilà, c'est tout ce qu'on Donc je ferme ce site-ci. Voilà. Voilà, une publicité déjà comme ouvert. On la copie. On copie le mieux, pardon. On le colle ici. Ici. Ici. Là, et là il s'agit des sites comme on donc on va copier de chacun des sites voilà, pardon vraiment c'est la machine qui est en train de garder là voilà. une publicité voilà une publicité dont on, on sera encore sur son site Et on va cliquer publicité au hasard à, à ceci donc voici le lien de la publicité bon du site contenu euh, dans la publicité dans le copie directement Alors, on ferme tout ce qu'on ouvre ouvert pour ne pas saturer l'autre noir parce que notre machine est déjà assez longue comme ça Ok, on copie la deuxième URL de la deuxième publicité ici-là. Comme il a demandé, comme l'a demandé. Hein. Okay. et on confirme. Voilà. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que le travail est enregistré. Vous voyez, le travail est enregistré. Mais en utilisant par exemple, vous allez voir. En actualisant, vous allez vous rendre compte que votre solde, mon sol qui n'est 14 centimes de dollars, n'est pas incrémenté automatiquement. Voilà. Ce que j'ai fait, la tâche que j'ai faite, que j'ai soumise, est plutôt enregistrée ici, son Et elle sera incrémentée à mon solde principal une fois que euh, qu'elle aurait été validée par euh, l'employeur. Voilà, bon, c'est comme ça, comme ça que ça marche ici la vous, vous attendez la validation de l'employeur, puis vous récupérez directement. Votre agence sur votre compte principal voilà c'est la même chose pour tous les autres sites j'ai déjà pris assez de temps pour la première tâche voilà pour, pour, pour s'abonner à la chaîne c'est facile description là et vous le fait bon il y aura aussi bien sûr des tâches qui vous nécessiteront un petit logiciel de capture d'écran vous pouvez l'avoir ici voilà mais c'est facile tout ça c'est vraiment très facile Donc, lui, ma machine est un peu la vie ça a pris ça a pris un peu trop de temps ben, mais bon, c'est assez peu cool, comme si. Et ne vous laissez pas prendre au piège lorsque vous voudrez euh, retirer votre argent. Pourquoi Parce que lorsque vous vous inscrirez à partir euh, de mon streaming, vous recevrez une. Euh, je crois euh, c'est un dollar, un truc comme ça, 75 centimes de dollars ou bien dollar. Vous devrez, avant de retirer votre argent, avoir utilisé ce dollar euh, sur le site. Donc vous allez créer un job et créer un job, vous allez demander au de faire n'importe quoi, à vous de voir. Et une fois que votre dollar sera fini, vous pourrez maintenant décaisser votre argent. Voilà. il faut décaisser vous voyez là, crypto-monnaie, PayPal, PCF4 et tout le reste là. Voilà. Et aussi les commissions qu'ils qu prennent sur le site. Ok. Donc c'est comme ça, c'est comme ça que j'ai pu le faire, mais. 5 dollars mais 5 dollars 45 que j'ai ici que j'ai eu sur le site alice euh, que j'envoie ici parce que voilà ouais, en parallèle je suis aussi un peu parieur donc je vous, je vous présenterai plus tard certainement sur la chaîne une vidéo qui vous montre comment parier euh, de manière safe sur la chaîne voilà je, je ferai peut-être ça s'il si y a suffisamment de likes sur la vidéo on ne sait jamais donc euh, n'oubliez pas de liker la vidéo et si vous souhaitez avoir d'autres euh, vidéo dans le d'autres vidéos dans le jar. vous pourrez vous abonner à ma chaîne YouTube, Matify voilà vous aurez vous accès à un, un énorme contenu, bon énorme, c'est justement le moment, mais c'est assez instructif. Voilà. Donc, euh, encore une fois, Pico Worker, c'est un site euh, extrêmement facile qui marche sur tous les temps tous les pays, tous les pays comme vous l'avez vu, hein, et les paiements sont aussi euh, généralisés notamment avec la crypto monnaie qui est accessible partout. Voilà donc c'était fait Si tu as apprécié le tutoriel, alors n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si tu veux en recevoir plus et surtout pour me dire merci à passer par le lien de l'inscription de Pico Workers que j'ai mis dans la description. Voilà je vais pas le cacher, c'est un lien de, de parrainage quoi. Donc à chaque fois que vous allez faire une tâche, je gagnerai 5%. Et 5% c'est pas si énorme que ça pour vous dire si vous gagnez un dollar je vais gagner 5 centimes. Voilà, c'est extrêmement petit. Donc, faites-moi plaisir juste en passant par le lien d'inscription. Voilà, encore une fois, encore une fois, c'était magnifique. Si tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner. Je me répète, mais c'est hyper important aussi à commenter. Voilà. On se dit donc à la prochaine. Ciao.